Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour ma chronique actualité et aujourd'hui je vais vous parler du scandale des Panama Papers. Ma première question c'est qu'est-ce qu'ont en commun Vladimir Poutine, Lionel Messi et le premier ministre islandais A priori, pas grand-chose. Je vous l'avouerai. Et pourtant, et pourtant, ils sont tous au cœur du scandale fiscal actuel bien connu sous le nom des Panama Papers et eh bien il y en a plein qui vont me dire ouais bah moi j'ai pas trop compris c'est quoi ce truc des Panama papers etc moi aussi au début mais en fait c'est tout simple je vais vous faire un petit topo. piqûre de rappel en 2015 il y a une source euh, anonyme qui a envoyé 11,5 millions de documents environ à un quotidien allemand donc ça ça fait beaucoup de boulot et ils ont appelé plein de gens de l'extérieur pour les aider à tout décrypter et en fait ces documents ils traitent de sociétés euh, de sociétés qui ont été créées et administrées par un avocat euh, panaméen et donc en fait, qu'est-ce que c'est qu'une société offshore, vous allez me dire Et ben moi aussi début je n'avais pas compris, merci des études de droit, mais en gros c'est euh, une, euh, euh, une société écran et en fait elle est là uniquement pour, pour cacher des transactions financières. Donc en fait la société elle sert strictement à rien, juste à pouvoir euh, donner de l'argent en fait sans que les autres le sachent et voilà, et donc quand ces sociétés elles sont en plus en plus de tout ça, hein, déjà elles existent pour rien mais en plus de ça elles sont situées sur un, un paradis fiscal qui est le Panama et ben là c'est tout bénef pour les gens qui ont ces sociétés. Et donc après, après environ un an de travail, ben, tout a éclaté au grand jour et on retrouve aujourd'hui des grandes personnalités qui ont ce genre de, de société, mais aussi en France on a été gâté parce que vous pouvez retrouver Patrick Balkany euh, alias euh, le pro euh, du euh, fraud game on a aussi euh, le celui qui est en charge de BFM TV, mais on a aussi Zach, euh, notre très cher Zach. Oui, mais attendez... On dit dans le qu'en réalité, tout ça, c'est de la faute des musulmans, mais pire encore C'est la faute des femmes volées qui cachent sous leur voile des sociétés off chance Oh my god, oh my god, à part à suivre Sans transition aucune, on se retrouve la semaine prochaine pour ma chronique sur un livre super intéressant que je vous ai déniché et j'espère vous retrouver tous aussi nombreux Salam